Salut à tous et bienvenue aujourd'hui vidéo un peu particulière, pas très longue, euh, très brève qui sera diffusée sur ma chaîne perso Chris Clippel, sur Rockstar Mag, sur Naughty Dog Mag donc si tu me suis sur les trois chaînes pas de panique si tu vois la même vidéo popée à la même heure au même jour sur ces trois chaînes c'est un message très bref pour t'annoncer que je viens de lancer mon association caritative autour du gaming donc ça s'appelle Lasso NSTG, nous sommes tous gamers euh, si tu me suis sur Rockstar Mag depuis quelques années, tu sais qu'en 2018, nous avons réalisé le grand tour de France euh, Rockstar Mag où nous sommes partis à la rencontre de joueurs en situation de handicap. C'est un peu dans cette mouvance-là. On va continuer à faire des choses, de la bienveillance autour du gaming. Donc, c'est juste une vidéo pour t'annoncer cela te mettre dans la description de la vidéo tous les liens pour suivre l'association, dont la chaîne YouTube est juste ici, ou ici, je sais plus, la vidéo de présentation pour tout comprendre et tout connaître de cette association. On va tous être concernés par cette association puisque nous allons réaliser de belles choses. Euh, des œuvres caritatives, mais aussi des mouvements de sensibilisation contre le harcèlement et plein d'autres choses. Donc, on est un peu tous concernés. Donc, je t'invite vraiment au moins par curiosité à aller voir. Et si ça te dit bah de nous suivre et de prendre part à l'aventure, c'est tout. Je ne t'embête pas plus. Il y aura bientôt d'autres nouvelles vidéos sur Rockstar Mag, sur Naughty Dog Mag sur ma chaîne aussi avec un petit relancement de Twitch, j'en dis pas plus. En attendant, un grand merci à toi pour tout le soutien que tu m'apportes, autant sur mes réseaux perso que sur Mac, que sur Naughty Dog Mag, que si tu lis mes articles sur Presse Citron, etc. On n'oublie pas le petit like, le partage, d'en parler autour de vous, c'est très important les amis, parce qu'en plus, on va essayer d'apporter une image positive du gaming dans la société, et ça, ça va pas être chose facile. Donc voilà, je compte sur vous, et on se dit à très vite, et puis prenez soin de vous.